et que c'était très utile. Et puis, je me suis aperçu que ça servait aussi à aider des personnes en difficulté qui ne trouvaient pas de réponse dans la médecine classique. C'est un bonheur total de rendre service, de rendre service à des personnes qui sont parfois en difficulté dans leur santé et qui, là, peuvent trouver des réponses. Je ne prends pas les personnes en charge.